Les 8e Latitudes Animales, un festival qui rassemble des photographes de renommée mondiale, hein, évidemment. Ça se passe sur deux pôles. Là où je me trouve actuellement, ici, qui est le château, le château de la Doucette, avec des murs extraordinaires et des présentations euh, superbes. Et puis un petit peu plus loin, euh, là-bas, l'espace le, culturel. Donc on a une très très belle exposition de 40 images. Il y a des photographes qui ont fait le tour du monde. Et quand je vous dis le tour du monde, ils ont été absolument partout. Euh, ça va de l'Indonésie, les varans les de Komodo, euh, des ours d'Alaska et puis euh, la Namibie, le Botswana, le Zimbabwe. Il faut se rendre compte, euh, le privilège d'avoir ça à Drancy. Le point d'orgue, c'est la, la, la fin du festival, mais c'est en même temps sa grande fête. Donc, euh, samedi et dimanche, donc le 26 et le 27. Ne manquez pas ça, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire, hein, que la, toute la France nous envie. c'est vraiment un très très beau festival. Venez en prendre plein les yeux, faites-vous plaisir, parce que ça à Drancy, c'est à côté, et puis euh, c'est que tous les deux ans.